c'est windman c'est du sérieux on est rendu là, en sixième semaine de floraison terminée avec ma grosse sous ma lumière vipar spectra le modèle xs 1000 qui est parfait pour une tente 2x2 mais ici on a une tente 3x3 donc un peu plus gros l'espace là, là euh, pour ma lumière euh, xs 2000 mais ici on a coupé un peu d'espace là j'ai euh, travaillé la tente à vrai là 3 pieds là, par 2 euh, pieds et demi. Euh, mais comme je vous le dis, c'est une plus grosse espace, une plus grosse superficie euh, qui serait supposée d'être avec la Vipar Spectra XS1000. C'est fait pour une 2 par 2, c'est pas fait pour une 3 par 3. Mais quand même, quand même, on va voir euh, des grammes de cannabis là-dedans. Euh, sixième semaine de floraison, on va se rendre à 9 à 10. On va regarder la couleur des tricons avec un microscope. On recherche toujours le 25% de trichomes ambrés. Hein, les trichomes sont blancs, laiteux, puis ça s'en va vers le brun ambré. Ça nous indique qu'un cannabis est prêt à couper. Toujours, toujours faire attention, les cocottes sur le dessus ont plus accès au soleil, ont plus accès à la lumière, donc on va être ambrés en premier. Les cocottes en dessous vont être moins ambrés. Donc, plus que c'est ambré, plus que c'est... Euh, couch lock, que c'est plus euh, indica, plus que c'est blanc laiteux, plus que c'est goûteux plus qu'on on a les terpènes le, les, le, les saveurs le goût, donc euh, vraiment là, euh, jouer entre les deux un peu ambré, mais euh, pas trop, je suis toujours en train de faire des tests, je ne suis pas encore là, euh, 100% sûr là, de mes préférences euh, je commence à être un peu vite sa gâchette là, 9 semaines et demie on coupe. Après 7 semaines, on est en 6 semaine de floraison terminée. Je vais donner de l'engrais encore une fois. Et ensuite, je vais toujours, toujours donner de l'eau. On laisse le reposer l'eau 24 heures. Ça laisse un peu évaporer, là, les... Euh, les la, la, la. Je ne me rappelle plus, là. Ça laisse évaporer. Qu'est-ce qu'on laisse évaporer après 24 heures? Le chlore. Le chlore s'évapore un petit peu. L'eau prend la température de la pièce. C'est bon pour les racines. Pour pas donner un trop gros choc avec de l'eau froide. Les racines n'aiment pas ça. Donc ici, je, je viens juste de les arroser. Les trois autres, je ne les ai pas arrosés aujourd'hui. Donc, euh, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont en train d'être euh, noyés. J'ai mis des, euh, swi des swiskies pour euh, tuer mes euh, trips. J'ai euh, un problème d'insectes. Les insectes que j'ai, c'est des trips et puis pour tuer les trips, pour tuer les œufs, pour tuer les œufs des trips, il faut des swiskies et pour tuer les adultes, trips, on va voir ce qu'on va faire à Winman. On va peut-être utiliser la façon, euh, la manière forte. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions positives positive en cette sixième semaine de floraison terminée. Euh, on va commencer avec qu'est-ce qu'on connaît. Le glouki numéro 1. Euh, là, je touche aux cocottes. Il ne faut pas toucher aux cocottes. Les trichomes on les magane. Euh, pourquoi je touche à cocotte? Quand elle est molle, il faut de l'eau. Là, j'ai touché. Là, elle est dure, elle est dure. Mais demain, je sais qu'elle va être molle. Ici, j'ai un euh, Gorillaz Giddos numéro 3. Il ne faut pas toucher aux cocottes comme ça, il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça, c'est mauvais, mauvais, mauvais, mais je le fais, je le fais, mais il faut pas, il faut pas, il faut pas. Comme je vous dis, j'y touche pour savoir s'il est molle, il euh, faut aussi regarder, là, prendre le, le, le pot, regarder s'il est léger, euh, quand, il, quand il y a moindrement de l'eau, il y a vraiment une différence quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus d'eau, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus léger. Donc, présentement, je n'ai pas d'exemple. Celui-là, ici, était très léger tantôt. Euh, j'ai rajouté un litre d'eau. Les deux autres plans. mais ben, écoutez, celui-là, ici, c'est le Glouki numéro 2. On a le Glouki numéro 1 ici qui va très bien. On vient juste d'en parler. Gorius Ghettos numéro 3. Et le Glouki numéro 1, que j'ai cassé la, la, la, la, la tête du centre. Mais habituellement, euh, l'énergie se redistribue dans les autres branches. Mais ici, il y en a qui pensent que j'ai eu un lockdown. Euh, moi, je pense que c'est peut-être la chaleur ou quoi que ce soit. Les feuilles sont un peu euh, arrondies. Euh, pourtant, je n'ai pas vraiment eu de, de bout de, de feuilles jaunes. Euh, ça, c'est vraiment là, euh, les feuilles jaunes euh, du début. Là, quand j'ai eu un, un petit choc avec mon glouki numéro 2. Et la plus belle... Euh, la nouvelle plus positive, c'est vraiment mon pinkush. Écoutez, euh, les cocottes ont vraiment grossi. Mon pinkush est vraiment très, très, très, très gros. Si je vous montre comme ça, là, ça ici, c'est le pinkush, la tête principale. Alors regardez comment comment il est presque, presque, euh, complètement à gauche, la tente. Il est en train de prendre l'espace du glouki numéro 2. Donc, ça, c'est ma tige principale. Puis, regardez ça ici, on va essayer de... Et ça aussi... Ça aussi, c'est le Pink couche Regardez comment il prend de la place. Vous ça, comment il prend de la place, le Pink couche Un peu plus petit, hein. C'est clairement un indica. J'ai fait un petit step, une petite, euh, une petite marche. Et puis, j'ai voulu euh, ouvrir le milieu. Puis, je pensais qu'il allait y avoir plein de cocottes ici, mais... Vraiment, vraiment pas. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est... J'étais sûr d'avoir des, des, des énormes cocottes. Du tout, du tout, du tout. Ah, ici, je me demande si ça le cassé, peu importe. Mais euh, je pensais qu'il y aurait eu plein de cocottes ici. Euh, toutes les cocottes sont vraiment sur les côtés. Euh, J'ai même pas de clone de tout ça. Il sent pas pire. Il sent encore le gazon. Il, il sent pas très, très, très fort là. Euh, mais il sent pas mauvais, mais il sent beaucoup beaucoup le gazon. Donc ici j'ai quelques cocottes, ça c'est bien, ça c'est bien, ça ici c'est très très très bien. Tout ça c'est vraiment petit, c'est vraiment très très très petit, euh, c'est pas, euh, c est, c est, ça prend de la superficie, mais c'est pas des grosses cocottes. Mon hypothèse c'est pas terminé, c'est pas terminé euh, le, la sixième à la septième semaine là. On serait supposé d'avoir de la grosse évolution et puis euh, la grosse évolution mais de la grosse qui va se terminer bientôt finalement là donc euh, on se croise les doigts pour la dernière semaine une dernière fois peut-être deux peut-être deux ils sont tellement petits là que je vais peut-être donner deux fois des nutriments Peut-être en septième semaine de floraison, en huitième semaine de floraison. Donc les deux dernières semaines, je pense que ça va être ma décision. Je vais en donner pour huit semaines. Et les deux dernières semaines, seulement de l'eau. On laisse reposer l'eau <coughs> 24 heures. Et là, je vais vraiment faire euh, tout en mon possible dans les prochains grows. Vous savez, c'est quoi mon prochain but? Pour ceux qui suivent mon Instagram, Mais je pense que je l'ai dit dans une vidéo YouTube. Mon but, ce n'est plus d'avoir euh, de goût gazi. Joke! Ce n'est plus d'avoir de cannabis avec plein de trichomes. Joke! Mon but, c'est seulement d'avoir de la cendre blanche. C'est pas une joke, là. Je veux tout avoir. Je veux des trichomes. Je veux de la, une bonne odeur. Mais je veux de la cendre blanche. C'est vraiment euh, mon but dans la vie. Euh, je suis en mission. Je veux de la cendre blanche. Euh, plusieurs pensent que c'est le leaching, le flushing. Euh, là, on est rendu qu'on pense au curing, il y en a qui pensent au séchage. Euh, j'ai mis une vidéo euh, qui prouvait par des scientifiques que le leaching et le flushing n'étaient pas prouvés. Que c'était ça uniquement qui donnait de la cendre blanche. Euh, là, mon gros problème, c'est en ci je pense que c'est les PPM dans mon eau de robinet. Donc ça, ça serait une autre chose, mais si vous allez voir l'article, la vidéo que j'ai mis dans le... Dans une de mes dernières vidéos YouTube, c'est, ils disent tout là-dedans. Ils disent qu'ils euh, ont tout fait, ils ont mis de l'eau du robinet avec un filtreur, ils ont leaché, ils ont flushé, ils ont, ils ont tout essayé, ils ont, ils ont leaché 7 jours, 0 jours, 14 jours, 21 jours. Pas de différence. En tout cas, c'est pas terminé la cendre blanche. C'est pas terminé. Euh, ce n'est plus un sujet tabou chez Winman, la cendre blanche. Euh, on peut en parler. On peut en parler, en discuter, mais je vous le dis là, je vous le dis là, j'ai parlé avec des Youtubers américains qui ont 25 000 abonnés sur Youtube, deux, deux entre autres. Euh... Écoutez, je vous le dis là, vous écoutez Winman, Winman c'est la référence, la cendre blanche, c'est pas encore sûr à 100% de la bonne façon, il y en a qui réussissent à tout coup. Il y en a qui réussissent à toutes les fois d'avoir du cannabis avec la cendre blanche. Mais je pense qu'ils font des choses excellentes, exceptionnelles, mais qui ne savent même pas exactement ce... pourquoi. Euh... Les boys, les girls, je vous laisse là-dessus. Sixième semaine de floraison. On donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire, on s'abonne sur YouTube. Merci aussi à Zouzou Kana. Zouzou Kana, meilleur YouTuber pour faire pousser du cannabis au Québec en terre naturelle, en, comment on appelle ça, en, en biologique, en organique, avec des insectes et toute la patente. Zouzou Kana sur YouTube. Euh, merci à Zouzou Kana qui m'a donné un boost sur, pas un boost, une pochette d'humidité, mais plutôt euh, un petit coup de coude pour euh, mes abonnés Instagram. Vraiment, Zouzou Cana là. Le youtubeur québécois le plus populaire au Québec. Je vous laisse là-dessus et on se revoit très bientôt. Attendez, on va faire un petit zoom ici. Glouki. Glouki. Glouki, Glouki. Gorillaz Girls. Pink et il n'y a rien là-dedans, man. Pink Et puis, le Glouki numéro 2. C'est petit, petit, petit. C'est plus petit que mon pouce, man. Fait que je sais qu'elle est belle, la cocotte. Tu capotes en ce moment, là, mais. Arrête, man. C'est miniature, bro. Ok? Alright. J'adore. Et puis, on s'en donne. Des nouvelles, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao